Alléluia, nous regardons un bel bonjour à, à, à, la, à la Guadeloupe. Guada, Guada, sache que moi. Et puis je remercier euh, ETV pour la possibilité de l'occasion nous' nous trouver trouvé. Pour nous dire vraiment que bon Dieu qu a béni et béni aussi les techniciens et les responsables de ETV. Nous les disons grand Alléluia. Merci, bon Dieu, pour tout cela. C'est pour ça, bon matin, hein, Pastor Le aussi. Oui, nous, nous nous disons bonjour à tout le monde. Donc, nous vous saluons dans le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ et nous vous disons vraiment que le Seigneur vous bénisse et puis nous disons bonne émission à chacun de vous. Nous bénissons aussi euh, cette télévision ETV. Longue vie à ETV, vraiment, la, que la grâce de Dieu puisse se multiplier dans ce studio, dans cette entreprise au nom de Jésus Christ et que la porte qui est ouverte maintenant pour l'évangile à travers cette télévision reste ouverte au nom de Jésus et que les âmes soient sauvées, soient bénies à travers cette émission au nom de Jésus Christ. Bonne émission. Alléluia. Nous somme 25 verset 4 et puis 5. David qui a dit l'éternel. Alléluia. Où? Éternel, fais-moi connaître Tes voix. Et souhait à partir d'aujourd'hui, à plus grand prix, au faire. Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, lorsqu'a passé des moments difficiles, Que échouent ou en confusion. Que division qui a tombé en les terrains. Que nous avons les familles divisées. Et c'est ça nous avons dans les îles à présent. C'est en l'esprit de division qui a les, les terres, qui a les agents, qui a dans les familles. L'éternel, le comme ça, David dit l'éternel ça. Un homme selon le cœur de Dieu. Écoute ce qu'il dit à l'éternel. L'éternel, fais-moi connaître tes voies. Uh -huh. Et puis, ça? Enseigne-moi tes sentiers. Oui et conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » La prière parfaite qu'il a. Tu es matché ça, la prière parfaite qu'il a. Vous savez... Parce que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Où qui a côté moi aussi là. Le jour que point décision tu as dit Seigneur, dit Seigneur comme ça. Fais-moi connaître tes voix, et bien, tu seras un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Parce que au point Machadin voit mon Dieu. Et pourquoi dit enseignez-moi, Saint et puis qu'il qu s'organisa, conduis-moi dans ta vérité, dans ta vérité, pas dans ta moyenne, dans ta vérité. Instruis-moi. Et instruis-moi, et, et instruis c'est la plus belle prière qu'on peut faire au matin. Et nous allons là dans somme 18 verset 31. 34. Somme 18 verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. La parole de Dieu est éprouvée, mon ami. « Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Tout le monde qui a confié en l'éternel, il y, a un, éternel, ou il y a un bouclier devant. « Car qui est Dieu si ce n'est l'éternel ah, ?»« Alléluia, il n'y a pas d'autres. »« Il n'y a pas d'autres assez souvent, nous, à l'effet de l'éternel, d'autres dieux. » Nous allons nous faire des dieux en la chaud, des dieux en, en bois, des dieux en fer, des dieux en bronze. Mais c'est à eux pas ni la parole, ils pas ni l'être, ils pas ni le pouvoir, pas qu'à faire rien, ils pas qu'à parler, ils pas qu'à rire, ils pas qu'à respirer. Mais quittez-moi nos bagages, bon Dieu dit, pas qu'à prendre plaisir dans ça. Faites attention. Vous pouvez voir ça dans Détéronome et 5 par là jusqu'à 8 ou que l'Itousa, vous pouvez voir que bon Dieu pas capable de plaisir de Dieu mort. Mais regardez, je dis nous avons un Dieu vivant, ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour toi. Nous voulons te prouver que notre Dieu, notre Jésus, que nous parlons là, il est réellement vivant. Il guérit, il délivre, il restaure. Et sous les belles démonstrations, je vais témoigner Parce que tout le monde qui a venu parler parlé Jésus, de Jésus, c'est des gens qui des témoignages. C'est que vous avez tenu compte côté dans l'impossibilité, et que vous mène mené ça possible. Bao. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Hum, car, de, hein. car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, ouais. et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ouais. <rires> C'est Dieu qui me saint de force. Alléluia. Il me conduit dans la voie droite. eh bien, où est-ce que ça? Nous allons dans l'autre somme-là. Somme 10, verset 5. Alléluia. Somme 10, verset 5. Ouais. Donc, ces voies réussissent en tout temps. Ces voies réussissent en tout temps. Mon frère, ce n'est pas la réussite. Ouais. Voilà. Si vous ne pouvez pas chercher la réussite. Vous pouvez tu trouver d'autres côtés. hors oh, dit la parole mondiale. Dieu. Et c'est celle seul ça dans l'Exode 15, verset 26. Il dit Je suis l'éternel, ton Dieu qui te guérit. Et je ne te frapperai d'aucune maladie que j'ai frappé les Égyptiens. Où est tout le monde qui a un bon soulagement, en ce moment, il y a des microbes, il tout le monde paix. Mais sauf, je dis il y a tout le à qui est David. Mais écoutez-moi, Dieu bah, bon, n'a jamais vidé les voies de l'éternel ça a ça, renouvelé ça, ça, ça, ça, ça, tous les jours. Tous les jours, ça renouveler. Et les voix de Dieu réussissent en tout temps, mon frère. Regardez, sommes 77, verset 14. Et puis, passez-le, j'ai qui partage. 77, verset 14. Verset 14. Ô mm -hmm. oh Dieu, tes voix sont saintes. Oui. Quel Dieu est grand comme Dieu mm -hmm. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Oui. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. est là, ça c'est David qui a parlé là, mais à bon Dieu qui a pas bon, de réponse là. Réponse bon Dieu à qu'à trouver qu'il y a Somme 32, verset 8. Et puis, passez-le, je n'ai pas bon, Somme 32, verset 8. Verset 8 ça c'est la réponse de Dieu pour les hommes. Oui. Je t'instruirai. Ah, le Seigneur te dit, mais si tu viens à moi, je t'instruirai et te montrerai la voie que et tu je dois te suivre. montrerai la voie que tu dois suivre parce que tu ne vois pas la, la voie que tu dois suivre si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Je te conseillerai et je serai ton conseiller. Je le regard sur toi et je veillerai sur toi. Je regarde comment tu marches. Alléluia. Ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Pas fait qu'on se moune, alors qu'on vient de parler de bon Dieu, il n'y a pas besoin, besoin de tenir, pas besoin de Frère Faudor, ça, je dis à quelqu'un, un monde vient parler de même si on parle ou on ça dérange, mais écoutez ces cadeaux-là, parce que parole est maintenant dans la réussite. Parole, t'a maintenant dans le succès. Et c'est pour ça que Dieu dit à Josué 1er que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite la journée et nuit, et c'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras de tout ce que tu entreprendras. Amen. amen. Ou tu ne pas quitté le livre, là, éloigné quand il dit, ou pas quitter le basio. Où Ou quand tu veux ça dans Proverbe 4, verset 20, il nous prête-moi tes yeux, donne-moi tes oreilles. Donne-moi des sexes pour que je puisse t'instruire et te conseiller. Que mon Dieu nous mon matin. Alléluia. Et c'est vrai, le psaume nous dit, euh, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Ça veut dire que il faut laisser Dieu nous instruire, il faut écouter la parole de Dieu. Pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses avancer dans la vie. La Bible, c'est ta boussole. La Bible, c'est vraiment une direction pour ta vie. Donc, si vraiment que, tu puisses, euh, que ta vie puisse avoir un sens, lis la parole de Dieu. Mm -hmm. Crois en ce qui est écrit dans la Bible, mets la parole de Dieu en pratique. Que Jésus-Christ soit ton guide, que le Saint-Esprit, le consolateur, soit ton conseiller, soit ton guide, parce que c'est lui le consolateur. Jésus-Christ a dit que je vous laisse un consolateur. Voilà, le Saint-Esprit, c'est lui qui te dirige dans toute la vérité. Donc, mon ami, mon frère, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, si tu veux que ta vie puisse avoir un sens, si tu veux avoir le succès, la réussite, la prospérité, il faut vraiment donner ta vie à Jésus. Voilà, laisse Jésus-Christ entrer dans ton cœur. Tu l'appelles, tu lui demandes de devenir ton sauveur, ton seigneur, ton maître et ton Dieu. Et tu le laisses te diriger. Et quand tu laisses Jésus te diriger par sa parole, à ce moment-là, tu auras du succès. Tu as, ta vie aura un sens et tu seras un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. À ce moment-là, vraiment, tu vas glorifier Dieu dans ta vie, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Les gens même autour de toi, dans ton foyer, dans ta famille, vont reconnaître en toi un changement. Ils vont Connaître que Dieu est avec toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera, sera contre, contre toi? toi? Alléluia. Donc nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Nous bénissons Jésus-Christ pour le Saint-Esprit. Nous bénissons Jésus-Christ pour cette émission sur ETV. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, ce qui fait que la parole de Dieu est toujours là pour nous éclairer. La parole de Dieu dit que ta, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Mm -hmm. Donc, vraiment, utilisons la Bible. Ne laisse pas la Bible ouverte simplement dans la maison, sur une table de chevet, dans le psaume 91, ni dans le psaume 23. Mais c'est quand tu lis la parole et que tu mets la parole en pratique, pratique, que ta vie changera, que ta vie sera meilleure. Vraiment, que tu vas connaître vraiment la volonté de Dieu. La Bible n'est pas un fétiche. Hey, Alain, mm -hmm. La Bible n'est pas un fétiche. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la Bible comme un fétiche. Ils pensent que c'est en, en laissant la Bible ouverte dans leur chambre ou dans leur voiture qu'ils sont protégés. Non, mon frère, même si tu récites le psaume 91, mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, quelle protection que tu as c'est lorsque tu es en Jésus-Christ, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, que le Saint-Esprit est avec toi, est en toi, à ce moment-là, tu es sûr que tu es en sécurité. Donc vraiment, réfugie-toi dans les bras de Jésus. Jésus-Christ a dit « Venez à moi ». Vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Donc, si tu veux avoir du repos, mon frère, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, viens à Jésus par la foi. Adresse-toi à Jésus. C'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux que ton soit sauvé. Si vraiment que tu puisses trouver le repos, c'est seulement en Jésus. Tu peux pas trouver le repos ni dans l'alcool, ni dans le sexe, ni dans les jeux, ni dans la débauche, ni dans les choses impures et abominables. Mais le vrai repos se trouve en Jésus. Jésus. Si tu as du mal à dormir, tu, tu, es, tu, es, tu es insomniaque. Et pourtant, tu as un beau matelas. Tu as un matelas vraiment confortable, mais peut-être que tu n'arrives pas à dormir. Peut-être que tu as beaucoup de choses dans ta maison, tu as beaucoup de biens, mais tu n'arrives pas à dormir en paix. Tu es à Agité, tu n'arrives pas vraiment à être dans le repos. Laisse tout à Jésus. Voilà, par la foi, adresse-toi à Jésus. Peu importe là où tu es, tu peux t'adresser à Jésus. Parce que Dieu entend tout, il voit tout, il connaît tout. Et tu n'as pas besoin d'un de, de, de objet, quelconque, pour t'adresser à Jésus. Tu n'as pas besoin d'un livre de prière, tu n'as pas besoin d'un CD. Tu peux t'adresser à Jésus avec tes propres mots. Voilà, que tu sois antillais, que tu sois français, que tu sois... Alors, peu importe, Dieu comprend toutes les langues. Voilà, Donc, « Parle avec ton cœur, parle avec foi, dans la simplicité, et Dieu va... » T'écouter. Alors, vraiment, que Dieu te bénisse et nous vous disons bonne méditation de la part. À partir d'aujourd'hui, la Bible que tu as mis sur le chevet, commence à la lire et tu vas découvrir qui est Jésus-Christ. Alléluia, c'est pour ça, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Regardez, on est pasteur Audrey qui ah. est allé à la Guadeloupe et pour un numéro de téléphone qui est allé à la filet, et bien, aujourd'hui, le temps du réveil et de la postérité qui est allé à Guadeloupe et qui est allé Guadeloupe. Et des numéros de téléphone, pasteur Audrey qui trouvé qu'il à Guadeloupe et la jaille oui, quand tu la jaille quand es la jaille et, et la salle solidarité scolaire. la salle solidarité scolaire ou ah, quand venu là même manière ouais là ou quand pour délivrance sur Martinique ou quand on sur tout partout nous qu'a pas les chaînes de télévision et la cité et TV nous quand béni notre bon Dieu délivrance là aussi On est vient là et vient et voit et comme ça quand tu viens tu vois tu peux aller raconter aux autres ce que Dieu a fait pour toi et c'est pour ça ou semblait nous quand monter ici un hein, en L'homme moune a vini, ka Vois et viens et vois. Démarche là, le, le titre de, de, de, de, de, de, de, de, de l'église, viens et vois. Donc, a parce que vous savez que c'est où l'église là, c'est pas ça là celle-là sans salle pour nous accueillir les enfants de Dieu, c'est où l'église Bon, Dieu dit comme ça, c'est sur toi je bâtirai mon église. Alors, où qui malade, où qui est angoissé, où qui est viens et vois. Si ça pas vrai, ou que dit ça pas vrai. Mais si ça n'est vrai, ou qui est un, un un bel, un bel témoignage pour raconter Allez, ça qui là que je suis venu c'est pas je suis allé ici j'ai vu Combien de personnes handicapées se mettent debout, sortent en chaise, marchent, et si on s'est pour appeler ou quand on voit un petit peu il monde qui a appelé là, et puis on regarde, voilà. Misez ça qui Que bon Dieu nous a Alors, nous regardons les choses. Bon cher, quand on est la parole. Papier, quand on est pièce pasteur, encore là. Papier, quand on est pièces prophète, pièce apôtre. Papier, quand on est la parole, la louange et la prière. Tu ne seras jamais déçu. Que Dieu te bénisse. C'était l'émission La postérité du temps du réveil. Que Dieu vous bénisse. A bientôt.